Bonjour, je vais vous parler de la pleine lune du 23 novembre. Ça tombe un vendredi, c'est pas vendredi 13, c'est vendredi 23 novembre. Cette pleine lune, elle se fait dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est simple, hein? le Soleil est en Sagittaire, la Lune est en Gémeaux. Ben, c'est une pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. On sait par nature, c'est pas la première pleine lune dont on parle, que... Ça crée des tensions dans le ciel. On est tous plus ou moins sensibles en matière d'humeur, de ressenti, aux incidences de la Lune, des pleines Lunes, les marées, tout ça. Et puis, comme on est en gros une personne sur quatre qui est concernée, c'est une statistique, par une pleine Lune ou un carré sur lune, Lunes, ce qui est exactement pareil... Euh, si, si vous n'êtes pas touché directement vous risquez d'avoir autour de vous un tas de gens qui sont concernés, qui vont avoir une humeur de chiottes ou dans le pire des cas ou une humeur un peu excentrique si tout va bien, et, et donc indirectement ça nous concerne tous quoi. une sur quatre c'est quand même pas mal donc cette pleine lune du 23 novembre dans l'axe sagittaire Gémeaux, va concerner avant tout quatre signes qui vont devoir faire super gaffe à pas sortir de leur gond, à arrondir les angles. Ces quatre signes concernés, c'est bien évidemment les Sagittaires en premier lieu, ben, ils sont concernés, ça se passe chez eux, les Gémeaux aussi, parce que l'opposition joue, euh, et également les deux autres en demi-opposition, les carrés, hein, qui sont les Poissons et les Vierges. Donc, faites méga gaffe des quatre signes en question, hein, parce que cette pleine, lune, cette pleine Lune, elle se passe euh, au-dessus de votre tête et ça crée des tensions. Donc, prudence, levez le pied, pas d'agacement, pas de fatigue nerveuse, surtout pour les mercuriens, ingénieux et vierges, la fatigue nerveuse, c'est votre truc. Pas d'emballement, pas de, de montée en chaleur et en température qui finissent par une colère chez les sagittaires c'est parfois un tout petit peu votre faiblesse. Faites attention aussi des sagittaires aux excès de franchise, on sait tous les, tous les deux hein, tous, hein, que parfois vous lâchez des trucs un peu spontanément et on se les prend, c'est une flèche de vérité, on se les prend en pleine poire. Donc, modérez vos propos et les poissons, pas de super réceptivité exacerbée, parce que vous prenez tout à cœur, et, et, et du coup, vous êtes un film, donc il faut apaiser, apaiser, apaiser, laisser passer l'orage c'est le 23, donc c'est un jour avant, un jour après, c'est vendredi, c'est la fin de semaine, arrondissez les angles. Les autres, vous n'êtes pas concernés, c'est une semaine neutre, c'est une semaine de vacances, sur, en ce qui concerne cette influence de pleine lune, hein. donc rien qui vous concerne directement, quand même une petite bonne nouvelle pour vous, je vous la glisse comme ça, il y a en ce moment une très belle position de Vénus qui représente la vie amoureuse, parce que ça on aime bien toujours savoir, la vie amoureuse c'est sympa, voilà, ça. tous, hein, la vie amoureuse c'est plus important, et Vénus qui est en balance, donc Vénus en balance, euh, super pour les balances en parlant sur le côté affectif, et puis par les signes avec qui la balance est copain, donc le lion ça marche pas mal, le, le sagittaire ça arrondit un peu les angles, euh, pas plus mal non plus. Les versos, c'est très bon. Hein. Et puis euh, nos amis gémeaux, là aussi, ça arrondit un petit peu par le jeu de ce qu'on appelle un trigone. Donc ça vous permet de faire passer les messages un peu plus en finesse. Euh, et puis voilà, c'était la pleine lune, la, la nouvelle lune, euh, la pleine lune, euh, un coup de chacun. Là, on est le 23, on est cette, cette pleine lune assez vive, euh, mais qui n'est pas si grave si on analyse avec euh, un état d'esprit positif comme aiment à le faire nos amis Sagittaires notamment. Voilà, je vous dis ciao et à très vite. Bye bye.